Bonjour, je m'appelle Alain Picard. Je suis agent mandataire en immobilier pour le réseau Immoliaison sur le secteur de vineuil dans le 41. Et je vais vous expliquer à travers cette vidéo pourquoi le métier d'agent mandataire est vraiment un métier génial. Faire carrière dans l'immobilier, c'est avant tout réaliser le projet d'une vie pour un couple, une famille ou pour une personne seule. Et c'est aussi faire de superbes rencontres à travers tous les entretiens et les visites que nous faisons avec, avec nos clients. Franchement, on ne mettra jamais suffisamment l'accent sur, sur cette partie-là. Devenir agent mandataire en immobilier avec Immobilision, c'est très simple. Okay Grâce à tous les supports qui nous sont fournis, déjà on démarre par beaucoup beaucoup d'ordres de formation. Ensuite, nous avons des supports marketing, des supports juridiques, des supports commerciaux, des supports de communication qui nous aident à développer une certaine notoriété sur notre secteur qui nous permettent justement de bien développer notre activité. À titre d'exemple, avant je travaillais à l'étranger, j'ai passé de nombreuses années à l'étranger, je suis arrivé il y a un an et demi sur le territoire français et dans une ville que je ne connaissais pas, j'avais donc tout à apprendre. Grâce à ImoLiaison, j'ai pu développer mon activité très très rapidement et j'ai même eu la chance et l'occasion de pouvoir développer une équipe. Aujourd'hui, en moins d'un an, nous sommes devenus une équipe de cinq personnes sur le secteur de vineuil Blois et ses alentours, ce qui est vraiment extraordinaire. Vous aussi, vous pouvez faire exactement la même chose. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous, rejoignez le réseau IMO liaison C'est très simple, vous participez à une première formation pour voir si le métier d'agent commercial en immobilier est vraiment fait pour vous. Et une fois que vous aurez découvert que la réponse est oui, à ce moment-là, vous vous éclaterez sur votre secteur. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.